Salut tout le monde Salut tout le monde, c'est les Yubo au bord du Rhin. Qu'est-ce que c'est le JIAO ben, C'est le réseau des jeunes ambassadeurs de l'Office franco Allemand pour la Jeunesse. Une amitié exceptionnelle. Si le réseau Yubo était un animal, ce serait le poule. Il y a beaucoup de langues et actives a et tous les gens dans toutes régions de France et de France. Le réseau JIAO ce serait un caméléon parce qu'il est multiple et divers, il peut se métamorphoser. Et dans le réseau GAO, nous sommes tous d'horizons différents et tous différents, mais nous sommes unis par le réseau. Si le Jubon-Netzwerk un musique-stück wäre, dann wäre un medley aus den klassischen musiques stücken der Nationalhymne et der Europahymne. C'est que du bonheur. Irgenvi, Irgenvo, Irgenvan. Durch das Junior-Botschafter-Netzwerk habe ich jetzt überall in Deutschland und Frankreich Freunde, bei denen ich schlafen kann. Die Erfahrung als Jubo hat mir gezeigt, wie toll es sein kann, selber eigene Projekte auf die Beine zu stellen. Und heute sind wir eine kleine deutsch-französische Familie. <lacht> que dirait mon prof, oder plutôt mes prof d'allemand aujourd'hui, s'ils savaient, ce que j'étais devenue? Eh, aucun d'eux serait surpris, je crois. Direi tous, ah, je savais. Au lycée, ma prof d'allemand, elle disait que jamais, jamais je ferais quelque chose avec l'Allemagne. Et bien, bah, dix ans après, c'était moi le prof d'allemand. Et on espère que dans les dix prochaines années, et y aura plus. Il y aura encore de nouvelles amitiés, de nouveaux projets et on compte sur vous, les nouvelles générations de l'OPAGE. Je te souhaite une belle continuation, je te dis à très bientôt. N'hésitez plus, c'est une expérience géniale. Oui, ce que meinem Ich vor dix ans, sagen würde, wäre Folgendes: c'est comme Mach auf jeden Fall wieder. Je früher, desto besser. Hab Spaß dabei. Anniversaire. Auf geht's zum DJW.